Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors là mesdames et messieurs, le Paris Saint-Germain vient une nouvelle fois d'infliger une défaite absolument incroyable, humiliante à une équipe de la Ligue 1. Une équipe remplie de pères de famille vient de se faire littéralement balader, humilier, insulter, tracher au visage sur le terrain de foot comme si eux n'étaient pas des joueurs de foot. Alors qu'on va pas se mentir, les Toulousains se sont bien battus ce soir sur le terrain. Oui, ils couraient partout, on dirait qu'ils allaient gagner. On dirait que leur nom de, de club, c'était pas Toulouse ce soir. On aurait dit qu'ils allaient se transformer en To Win. Ben oui, parce que quand tu dis Toulouse en anglais, ça veut dire tout perdre, tout perdre, everything. You lose everything. Donc change le nom de ton club. Appelle-toi To Win. Tu penses qu'en t'appelant Toulouse, tu peux recevoir le Paris Saint-Germain avec Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Ramos Vitinha, Verratti, oh là là, et j'en passe, j'en passe. Que des joueurs de qualité mondiale et tu penses que tu peux faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous a fait Trois balles dans vos têtes, trois zéros. Et en plus, si tu regardes le match, là, on aurait dû vous mettre au moins 8 ou 9 zéros. Un petit score de tennis ou de basket ou de rugby ou de football américain ou même de volley-ball. On aurait dû vous exploser, mais votre gardien, là, il s'est trop entraîné. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'est entraîné. Je ne sais pas ce qu'il a mangé euh, dans la journée. En tout cas, le régime qu'il a eu, il va falloir nous dire. Parce que là, là il a arrêté trop, trop, de, trop de frappes. Des frappes de Neymar, des frappes de Messi, des frappes de Kylian Mbappé. Bon, après, on ne va pas se mentir qu'en ce moment, il euh, y a un marabout euh, qui est un petit peu sur les côtes de Kylian Mbappé. Bon, il n'y arrive pas trop, hein, parce que vous voyez, hein, vous avez vu comment il est nul ce marabout Vous avez vu On aurait, Nous, on croyait que Kylian Mbappé allait commencer, à, à, allait commencer une dégringolade. Il n'en plus marqué pendant quelques temps, vous comprenez Nous, on pensait que le marabout de Pogba, il était efficace. Là, Kylian Mbappé vient de réouvrir son compteur. Vous, ent vous entendez Kylian Mbappé vient de marquer. Donc, vos histoires de « ouais, il est ensorcelé », Kylian Mbappé, dans quelques temps, il sera comme ci, il sera comme ça. Il faut arrêter. Arrêtez tout de suite. Parce que ce que vous faites là, ça ne sert strictement à rien. Je vais vous expliquer quelque chose. Nous, au Paris Saint-Germain, on a du talent. Vous comprenez Ça veut dire que vos petites bavioles de je ne sais pas quoi. Oui, lui, il a dit ça sur un tel et tout. Ça, c'est bien pour les médias. Ça vaut un petit peu. Mais nous, là, on vient sur le terrain. On montre aux équipes de la Ligue 1 qu'il faut nous respecter. Tu comprends Parce que là, là, là, les Toulousains, ils vont rentrer chez eux, ils vont tous dormir dans le canapé. Tu penses que quoi Hein Demain, l'enfant, il va dire « parle pas avec moi à son papa, bien sûr !» Ou sinon, j'appelle Messi et Neymar, il va lui dire. Mais oui Là, il n'y a que le gardien toulousain qui a beaucoup de mérite, parce que là, franchement, s'il n'était pas là, oh là là, vous alliez commencer à changer de métier Bon, euh, moi, je me mets en handball. Bon, moi, je suis facteur. Bon, moi, je suis boulanger. Bon, moi, je suis ingénieur. Bon, moi, je suis... Allez, hop Allez, Toulouse En tout cas, bien joué, hein, parce que vous vous êtes battus. Vous, avez, vous nous avez un petit peu poussé dans nos retrochements, mais on vous a quand même explosé littéralement. Donc, euh, force à vous euh, pour la suite. Ça fait du bien de revoir Toulouse en Ligue 1. Euh, ouais, mais ben, quand vous vous voir en Ligue 1 pour vous faire fracasser comme ça, changer ouais, changez de nom. Hein.